Bonjour mes chers élèves. Alors on va commencer maintenant le présent des verbes être et avoir. Avant de faire la correction de ces activités, 104, il vaut mieux de faire un petit rappel. Alors euh, prenez s'il vous plaît votre cahier d'activités, page 45 cette fois. On va voir la correction de ces activités. On va commencer par je retiens les verbes être et avoir conjugués au présent. Par exemple, j'ai, tu as, elle a, elle a, on a. Nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. Euh, C'est le verbe avoir au présent. Le verbe être au présent. Je suis, tu es, il est, elle est, on est, nous sommes, vous êtes et sont, Il vaut mieux de vous entraîner plusieurs fois jusqu'à la maîtrise complète. Lorsqu'on dit la maîtrise complète, ça veut dire qu'il faut bien conjuguer ces verbes avoir et être oralement et parique. Alors, on continue. continuons, celui, celui le verbe écrit son infinitif, alors on dit son infinitif, alors on dit j'ai un nouveau régime, nous sommes en bonne santé, Elle a des médicaments dans sa poche, vous êtes très sportif, Ces fruits sont très bons pour la santé, je rappelle encore une fois, suivez avec moi, j'ai un nouveau régime, nous sommes en bonne santé, Elle a des médicaments dans sa poche, vous êtes très sportif. Ces fruits sont très bons pour la santé. Alors, j'ai, c'est le, le verbe avoir. Et, c'est le verbe avoir. Alors, vous soulignez, s'il vous plaît, être. et. Et écrivez avoir. D'accord La même chose ici. Soulignez, somme. Comme ça. Somme. Soulignez, somme. C'est le verbe être. Soulignez, a. C'est le verbe avoir. Soulignez, être. C'est le verbe être. Soulignez, sans. C'est le verbe être. J'ai un nouveau régime le verbe avoir nous sommes en bonne santé c'est le verbe être Et a des médicaments dans sa poche c'est le verbe avoir vous êtes très sportif c'est le verbe être ces fruits sont très bons pour la santé c'est le verbe être son c'est le verbe être son c'est le verbe être être c'est le verbe être A, c'est le verbe avoir somme c'est le verbe être et A, et c'est le verbe avoir j'ai le somme elle a vous êtes ces fruits, ça veut dire « ils sont ». C'est la même chose. Alors, compléter avec le verbe « avoir » au présent. On dit « tu y as as » Tu y as des fruits frais. »« Ils ont de la chance d'aller à la piscine tous sais, les jours. »« Ils ont. »« Ont Ils ont de la chance d'aller à la piscine tous sais, les jours. » Alors, nous sommes un nouvel pétale dans notre ville. Nous, nous avons. Pardon. Nous avons un nouvel hôpital dans notre ville. On dit, tu as, tu as des frais, des fruits frais. Tu as des fruits frais. Euh, vous pouvez écrire ici. Vous pouvez écrire à S. Ils ont de la chance d'aller à la piscine toujours. Ils ont un T. Nous avons un nouvel hôpital dans notre ville. Nous avons, avons. Et là, appelé le médecin. elle a appelé le médecin. Complète avec le verbe « être » au présent, alors on dit « Je suis heureux de te voir en bonne santé. »« Suis, S-U-I-S. »« Nous sommes, nous sommes chez le dentiste. »« Elle sent à la salle de sport. »« Vous êtes un peu fatigué depuis une semaine. » Mais attention, il faut bien écrire ces deux verbes au présent. Alors, complète avec « être » ou « avoir » au présent selon ton choix. » Alors, ils des cadeaux pour tout le monde. Ils ont des cadeaux pour tout le monde. Elle en retard, on dit elle sent en retard. Elle toujours en bonne santé, on dit elle est toujours en bonne santé. Est pas, elle a toujours en bonne santé. Non, elle est toujours en bonne santé. Le elle a parfois un peu mal aux dents. Elle a. Ah. Alors, ils ont des cadeaux pour tout le monde. Ils ont ont un thé. Ils ont des cadeaux pour tout le monde. Elle sont en retard et il est toujours en bonne santé. Il a parfois un peu mal aux dents. Réponds aux questions suivantes par une phrase. J'aime ce genre de questions. J'aime ce genre d'exercices. Où es-tu Je suis chez mes amis. Avez-vous peur Non, je n'ai pas peur. On dit oui, j'ai peur. Où sont tes parents Mes parents sont là. Mes parents ne sont pas là. Mes parents sont sont trop vides. As-tu faim? Oui, j'ai faim. Je, où est ta mère? Alors ma mère est chez ma tante. Ah, c'est ton choix. N'oublie pas de vous entraîner très très très bien. Alors j'ai, tu as, elle a, elle a. Nous avons, vous avez, elles ont, elles. Je suis, tu es, elle est, elle est, est, on est, nous sommes, vous êtes, elles sont, elle sont. J'ai, tu as, elle a, elle a, nous avons, vous avez, elles ont, elles ont. Il vaut mieux décrire correctement le verbe avoir au présent. Je suis, tu es, elle est, elle est, on est, nous sommes, vous êtes, ils sont, C'est sont. C'est comme, comme l'exemple de la dictée. Voilà. Alors c'est fini pour aujourd'hui mes chers élèves et très bonnes vacances. On va voir quelques vidéos bien sûr de ce soutien pendant ces vacances. N'oubliez pas que nous sommes avec vous jusqu'à la fin de l'année. Yeah.